Good morning, allez, Iden, le aujourd'hui, il a ben David ben ainsi que noir ben la éternelle. Nous, יכולה היא מי שתקדיל לוצי מידן מה שראוי להינתן לה רבי יהודה אומר אם היסי את הבת הראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן הראשונה לחכמים אומרים תאמין שאדם אני ואשיר ואשיר ואני אלא שמי נתן נחסים ונותנים לה ובסתה עוזר לנו תמישנה א savoir quelle dote donner à une fille orpheline mais qu'il y a eu des grandes sœurs qui se sont déjà mariées. D'accord C'est-à-dire, on va donner un petit peu de... de deux éléments, en fait, qu'on va jongler un petit peu sur ça. Tout d'abord, il y a maintenant un père, il a le devoir de marier sa fille. Et de donner marier sa fille, ça implique aussi de lui donner, de lui payer son mariage, de lui donner même un petit argent pour commencer de commencer sa vie. Un trousseau, des, les draps, le minimum, pour, pour ça incombe au père, c'est ça mitzvah. D'accord Maintenant, imaginez maintenant le père... L'Ahmo, il est parti, il n'a pas eu le mérite, de, il n'a pas eu la chance de pouvoir marier ses enfants. Alors quoi il va, Maintenant il reste des biens, alors qu'on soit clair. On a déjà expliqué, lorsqu'il y a des frères, les filles n'héritent pas. Les filles elles ont juste un droit de manger des biens que le père a laissés, jusqu'à qu'elles grandissent et qu'elles se marient. Par rapport à la dot, en théorie, on n'a jamais appris qu'il y avait un devoir de payer une part des biens pour la fille. Et Makhramim on dit que oui. Il faut quand même lui donner une part. En fait, on a à peu près deux à trois manières d'évaluer comment faire. Il va y avoir une certaine mesure fixe qui va consister à dire « Issour et Le dixième de ses biens, à l'époque c'était que des biens immobiliers, à notre époque c'est même éventuellement les biens immobiliers, c'est une discussion, ça rapporte aussi dans le bain D'accord Le dixième des biens. Alors, il a laissé par exemple une maison à 3 millions de shekels, il devra, on devra se soucier à ce que la fille reçoive 300 000. D'accord ça, c'est le... la... une première manière d'évaluer. Une deuxième manière d'évaluer, ce serait plus, comment dire, d'abord, même s'il si y a une grande sœur qui s'est mariée, on a vu que quand sa fille la première fille s'est mariée, il s'est débrouillé, le père a donné 400 000. Donc, ils devront donner 400 000. 200 000, on donnera 200 000. Ça, c'est une deuxième manière d'évaluer, selon ce qu'elle était la, la, la, la fille, la grande Maintenant, malgré tout, d'abord, faut tenir compte de l'inflation. Peut-être, à l'époque, c'était pas un grand problème, c'était assez fixe. Et que nos marchés, qui sont tellement oscillants, mais con concrètement, il y avait maintenant, il y avait, il y a, il y a un autre problème. Peut-être que quand il a marié sa première fille, il était pas riche. Depuis, il a gagné plein d'argent. Ou le contraire. Peut-être que depuis il était riche. puis après, il a, il a eu moins d'argent. Peut-être qu'il voulait. S'il avait été vivant, il redonné moins. Donc, on ne peut pas se, se permettre d'estimer, d'évaluer combien le père aurait été prêt à payer. Donc, ça, c'est donc, en fait, c'est comme ça les trois manières. Soit on donne un dixième, soit on compare avec la grande sœur, soit on va plutôt faire une évaluation en se disant selon est-ce que c'était quelqu'un de généreux ou quelqu'un de radin, quelqu'un qui se souciait tellement pour ses enfants. Et euh, c'est à peu près les trois notions qu'on va voir dans la Mishnah et on commence à faire ça. Tout d'abord, on a une Nietoma chez Siyata Ima Wachéa. on a une orpheline que c'est sa mère et ses frères qui l'ont mariée Midata en, la, en se concertant avec elle. Elle, elle a voulu se marier, elle a accepté. Maintenant, quand ils l'ont mariée, regardez les Sadikim. Et ce qu'elle mea, au ils m'ont écrit, 50 zous c'est le minimum, ou même 100 zous une belle somme, non, apparemment. Elle pourra malgré tout, en grandissant, se dire, hey, vous m'avez un petit peu en là. Vous m'avez bradé à 20 mille alors que j'aurais pu tirer moi mille trois 300 mille Donner la, la, la suite des dividendes. Même si ça fait plusieurs plusieurs années maintenant qu'elle est mariée. Ils l'ont marié quand elle était petite. Ils l'ont donné une belle dot, apparemment, quelques. 100 mille chez très respectable et en fait et en fait en grandissant le réalise qu'il l'ont arnaqué parce que le père elle avait ses d'argent le dixième ça aurait fait au moins 300 400 000. donc il faudra lui donner sa part ok ça c'est la première partie donc ma où oui, il est une ce qu'il est apte de lui donner à elle pas le dixième mais apte de ce qu'il a à lui donné parce que si le père il était très riche il avait plusieurs plusieurs millions eh bien c'est sûr qu'il aurait dû et voulu donner à sa fille une somme assez importante, bien plus importante que, le, que les quelques, quelques billets qui lui ont lâché, donc ils devront, ils, devront, ils devront payer la suite, même après plusieurs années. On ne dit pas qu'il y a eu une mechila. Maintenant, Rabbi Uda, mais Rabbi Uda nous dit non. Il nous dit Rabbi Uda, il nous dit non, je ne suis pas tellement d'accord avec cette histoire de payer le dixième ou de payer. Mais j'ai un meilleur repère. C'est de façon, il a déjà marié une première fille, qu'on a vu au mariage de la première fille. Ils s'engageait à donner une très belle somme d'argent, mais il faudra donner la même somme d'argent à la deuxième, à la sœur qui viendra ensuite à l'orpheline. D'accord On donnera la deuxième, de la même manière qu'on a donné à la première, la même, la même quantité. Non, ce n'est pas une manière d'évaluer, parce que... D'abord, c'est possible qu'à l'époque, il y a des fois où l'homme, il était pauvre, après il est devenu riche, quand il avait la première, il était pauvre, il s'est engagé à se saigner pour donner 100 000. Qu'est-ce que tu dis maintenant qu'aujourd'hui qu'il a fait fortune Combien il va lui donner Aussi de quoi se saigner pour lui donner encore plusieurs millions ou 200 mille, 30 000 On ne peut pas calculer comme ça. Pamim Shahdam Anivéchir, ou encore au contraire, à Héroveeni. Quand il a donné à la première fille, il était bien riche, et puis maintenant il est devenu pauvre. Il n'est peut-être plus question de lui donner autant. et la là, mais il faudra juste évaluer les Nechassim les biens immobiliers selon la Mishnah, et prélever, calculer c'est quoi le dixième plus ou moins de ça, et lui donner cette part. Euh, cette part. Comme je vous ai dit aussi, le partenariat apporte qu'à notre époque, il y en a qui pensent qu'on inclura même aussi les biens mobiliers. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakultu.